Vous songez à partir travailler à l'étranger Et vous avez identifié votre destination C'est déjà un bon début. Mais avez-vous vraiment pensé à tout Utilisez notre service Travailler dans un autre pays pour faire un point sur toutes les facettes de votre départ et organiser la suite de votre préparation. Avant toute chose, une bonne préparation commence ici même, en France. Entraînez-vous, déjouez les pièges du CV et de la lettre de motivation et trouvez la bonne formule pour mettre votre profil en valeur. Une fois sur place Enrichissez vos connaissances sur le marché de l'emploi du pays, les secteurs porteurs, la législation, les spécificités locales, les démarches administratives et découvrez ou redécouvrez tous les outils de recherche d'emploi, vos plus précieux alliés. Lorsque le moment clé de l'entretien de recrutement arrivera, donnez-vous les chances d'éviter les maladresses. Améliorez votre communication pour décrocher un job, mais pas seulement, pour vous intégrer aussi dans votre nouvel environnement. Bref, si vous projetez de partir travailler en Allemagne, au Canada, en Suisse, au Royaume-Uni, en Espagne, en Belgique, en Italie ou au Luxembourg, rendez-vous sur l'Emploi Store pour tester le service Travailler dans un autre pays.